Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui du massif du jalon en Guinée, et de comment préserver ces sources des fleuves africains. Donc merci à tous de votre présence. Pour un petit mot d'introduction, je vais laisser la parole à madame la ministre secrétaire d'État à l'écologie, madame Bérangère Couillard, merci beaucoup d'être avec nous pour, pour cette conférence. Merci à vous de m'avoir évidemment invité à, cette, à cet événement, mesdames et messieurs. Je suis ravie de, de, et honorée d'être ici avec vous pour parler de ces territoires uniques qui est le massif de Fouta C'est un territoire que je n'ai pas eu l'occasion de voir de mes propres yeux, mais je sais que vous connaissez, vous l'avez vu en tout cas en photo là. Je sais que la splendeur euh, est, est enfin, j'espère avoir l'occasion de le voir, et je, je sais que la spondeur est, est, est renommée. Et au-delà de, de son incroyable écosystème, le, le à jalon est aussi le berceau des principaux fleuves d'Afrique de l'Ouest. Pendant ces trois derniers jours, nous avons beaucoup parlé de la gestion des cours d'eau et des fleuves, mais n'oublions pas l'interdépendance entre, d'une part, la préservation des écosystèmes et, d'autre part, la disponibilité, en quantité comme en qualité. Nous avons adopté au mois de décembre un nouveau cadre mondial pour la biodiversité qui reconnaît cette interdépendance en inscrivant parmi les écosystèmes à préserver et à restaurer les écosystèmes aquatiques. En effet, si le bon fonctionnement des écosystèmes dépend largement de la disponibilité de la ressource en eau, en retour, la protection et la restauration des écosystèmes, par exemple dans les milieux humides, est essentielle, on le sait, pour assurer la disponibilité des ressources en eau, également pour améliorer la qualité de l'eau grâce à une filtration naturelle, mais également pour atténuer les effets des catastrophes naturelles liées à l'eau. Ainsi, pour revenir au Foultadjanon, nous pouvons constater à quel point la dégradation des écosystèmes pourrait avoir des conséquences dramatiques sur les grands fleuves qui prennent leurs sources dans ce massif. C'est pourquoi une approche multisectorielle est absolument cruciale. Concilier l'ensemble des acteurs puisant sur les ressources et ayant un impact sur les écosystèmes est nécessaire pour assurer une gestion durable des ressources en eau. La gestion intégrée de l'eau à l'échelle des bassins à laquelle nous sommes si attachés en France. C'est une approche qui permet d'assurer une conciliation des usages de l'eau tout en préservant la ressource, car elle prend en compte la réalité hydrologique et c'est crucial. Le développement des organismes de bassins transfrontaliers permet de mettre en œuvre cette approche malgré des bassins versants divisés par des frontières nationales. Et Ces organismes de bassins transfrontaliers assurent le dialogue entre les États riverains le partage de données, la surveillance et la gestion concertée des masses d'eau. je salue ici le travail euh, remarquable des organismes de bassins transfrontaliers du continent africain, en particulier euh, l'OMVS, qui euh, met en œuvre des modèles de gestion euh, efficaces basés sur la concertation entre États et entre acteurs de l'eau. Et je suis sûre que les discussions euh, de ce panel vont nous permettre de prendre l'importance de l'OMVS pour le développement durable de toute la région du fleuve Sénégal. La France se réjouit aussi du nombre important d'États africains ayant la, rejoint la, la Convention des Nations Unies sur l'eau depuis son ouverture à l'ensemble du monde en 2016. Le Sénégal et le Tchad ont ainsi été les tout premiers pays hors Europe à rejoindre la Convention et je me réjouis de voir que beaucoup d'autres maintenant ont entamé un processus d'adhésion et ont manifesté leur intérêt pour cette Convention. Cette Convention a alors d'ailleurs un, un cadre... Juridique et institutionnelle, ainsi qu'une plateforme d'échange précieux pour la structuration de la coopération sur les eaux transfrontalières. Et j'espère que la bonne dynamique de ratification actuellement en cours, en particulier sur le continent africain, va continuer. Je vous souhaite évidemment d'excellents échanges durant cette table ronde qui, j'espère, vont pouvoir mettre en lumière l'importance de préserver les hauts plateaux du footage à ainsi que les bonnes pratiques et solutions déjà à l'œuvre qui pourront inspirer des modèles de gestion, et cela bien au-delà de l'économie. Je vous remercie. Un grand merci pour, pour merci. Cette, cette intervention, votre présence. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe de la mission ici et des ministères qui nous ont beaucoup aidés pour l'organisation pour de cet, cet événement et aussi évidemment... Euh, la Guinée qui, euh, qui nous permet d'être là aujourd'hui dans ce side event, donc merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Euh, vous restez un petit peu avec nous oui. oh, c'est parfait, très bien, merci beaucoup. Alors j'en profite, je vais, euh, avant de donner la parole à nos intervenants, je vais, euh, je vais me permettre de les présenter. Donc nous avons euh, Eric Orsona, donc euh, écrivain, économiste, euh, président de l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves, euh, qui euh, qui œuvre depuis plusieurs années pour connecter les différents experts, les différents acteurs des fleuves et au niveau international. Bonjour monsieur l'académicien. Nous avons également Joël Ruet du Bridge Tank, donc un think tank que vous nous raconterez, mais qui s'occupe beaucoup d'hydrodiplomatie. On a eu la chance d'ailleurs d'assister à une conférence de haute qualité hier sur ce sujet. Merci de co-organisé avec l'Initiative pour l'Avenir des Grands Fleuves, cet événement. Nous avons également Monsieur Soufiana Dabo, qui est le coordinateur de l'OMVS pour la Cellule Nationale de Guinée. Donc, merci d'être là. On parlait de l'OMVS juste avant. Et on, on excuse d'ailleurs Monsieur le haut-commissaire Mohamed Abdel Veta, qui devait, devait être avec nous aujourd'hui, mais qui a eu des soucis de visa. Donc, euh, mais il, se, il est très, très heureux en tout cas que puisse se tenir aujourd'hui à l'ONU cet événement d'importance. Et puis, M. Lionel Boujon de l'Agence française de développement, qui euh, nous fait également plaisir d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, juste pour introduire ce, ce panel, euh, peut-être pour euh, et Monsieur le Secrétaire exécutif de la qui nous fait le plaisir euh, d'être là également. Très bien. Bonjour. Enchanté. Eh bien, euh, donc euh, peut-être un petit mot d'introduction juste pour euh, expliquer euh, pourquoi on a souhaité organiser cet événement. Euh, Eric et Joël, puisque vous êtes à la manœuvre sur cet événement. Bonjour à tous. Euh, L'eau est une matière, la principale, la première de toutes les matières sans lesquelles il n'y a pas de vie. Mais les rivières sont des êtres vivants. Et pour euh, que la vie continue, il faut écouter les êtres vivants. Dans leurs rêves, dans leurs menaces, et dans les solutions qu'ils proposent. C'est pour ça que nous avons créé cette association, pour donner la parole aux fleurs. Pour que ça soit plus concret, plus divers, euh, que euh, juste euh, saluer, évidemment, la nécessité de l'eau. Et il se trouve qu'à l'Académie française j'ai l'immense honneur d'avoir deux prédécesseurs. Cousteau, Jacques-Yves Cousteau, qui ne s'est pas simplement intéressé à l'eau salée, mais aussi euh, qui a euh, raconté l'histoire des fleuves. Et Jacques-Yves Cousteau avait une phrase qui résume toute son œuvre, « Le cycle de l'eau, c'est le cycle de la vie ». Et il se trouve qu'avant Cousteau, j'ai eu un autre prédécesseur immense qui était Louis Pasteur. Et Louis Pasteur, euh, au fond, ce qu'il a découvert, un peu comme, comme Cousteau d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il a vu quels étaient les personnages qui créaient la vie, qu'on appelait après les microbes. Et on a pu vérifier lors de la dernière pandémie, enfin celle qui est passée, et peut-être ça se vérifiera pour la prochaine. Que, au fond il y a une seule santé une seule santé comme on dit dans, un, dans une langue assez répandue qui s'appelle l'anglais qui s'appelle One Health pourquoi parce que la santé biologique la santé économique et la santé sociale sont intimement liées et euh, je vais vous donner deux exemples euh, de ce que j'ai dit sur euh, l'unité du cycle de l'eau et du cycle de la vie très simple 60% de l'eau potable consommée à Dakar vient du fleuve Sénégal deuxième exemple sur l'unité de la santé il y a un petit théorème que j'ai pu vérifier en me rendant dans l'est du Niger, sous bonne escorte, euh, sur les bords du lac Tchad, moins il y a d'eau dans le lac Tchad, plus il y a de terroristes. Et euh, c'est ces pour ces deux raisons-là que nous avons décidé de lancer l'alerte sur le Fouta. Parce que le Fouta, c'est la source, la source de toute cette vie dans l'ouest africain. Merci, euh, merci Eric. Sophie a rappelé que tu es économiste, je faut toujours être précis quand on s'exprime après un économiste. Euh, moi je voudrais simplement faire un témoignage, euh, témoignage d'un voyage parce que euh, les fleuves c'est aussi l'imaginaire et ce sont aussi des euh, personnes et des communautés. Euh, J'ai eu la chance et je voudrais rendre hommage ici à euh, Ahmed Semega, qui a été au commissaire de l'OMVS également euh, jusqu'à novembre dernier, euh, il a été le premier au commissaire en 50 ans d'existence de l'OMVS à se rendre sur les sources euh, du fleuve Sénégal, sur certaines de ses sources, puisque, en fait, le fleuve Sénégal a 72 sources. Les géographes du 19 e siècle nous ont habitués à la source géographique du fleuve. On a cherché d'ailleurs pendant très longtemps. Les sources du Niger, on les a cherchées encore plus longtemps et on a un projet, Eric et moi, d'aller voir les sources du Niger. Mais, en réalité, les sources sont multiples. Il y a des dizaines de sources qui alimentent ces fleuves. Et le euh, euh, commissaire, Ahmed avait été le premier à y aller. Il s'est rendu compte d'une situation pathétique, c'est-à-dire que les gens qui sont à côté des sources du fleuve eux-mêmes, n'ont pas d'eau, puisque les sources sont en train de mourir. Et on est dans un cycle, j'allais dire un cercle vicieux, comme euh, les connaissent les économistes. Et nous, ce qu'on essaie de faire en partenariat avec IHGF c'est de transformer ça en cercle vertueux. Les sources peuvent mourir, les sources peuvent renaître. Et je crois que l'enjeu ici, c'est de faire un appel mondial à la manière dont des sources peuvent renaître. On a des solutions, cinq points qu'on discutera et dont on vous rassure, elles sont à la fois réalistes, puisqu'elles sont déjà mises en œuvre d'une certaine manière par l'agence du bassin de Niger, par l'OFVS, on l'a cité quelques fois, et euh, par l'OMVG, qui est euh, la structure sœur sur le bassin de la, -La Bantouille, qui sont également appuyés par l'AFD, et on est très heureux de la présence de l'AFD ici, euh, et puis évidemment par les États nationaux qui nous ont appuyés ici. J'en terminerai simplement sur mon témoignage et sur le, le, le retour aux hommes et aux femmes. Dans ce voyage, on a été frappé de voir, euh, Madame la Ministre, vous parliez de, de scènes magnifiques, les scènes humaines sont magnifiques également. Nous avons vu une source. Magnifique, très belle, avec une femme qui alimentait son enfant. On a fait une photo, euh, je ne sais pas si elle nous donnera quelques prix, mais enfin, euh, Eric qui est photographe lui aussi, il nous, nous dira ce qu'il pense. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette photo, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, aurait eu une mare liée à cette source qui aurait été 10 fois, fois plus grande. Cette petite flaque d'eau, où on pouvait à peine voir, qui était charmante et pittoresque, 20 ans plus tôt, un adulte pouvait s'y moindre. Et donc, c'est dire la force de, de, de, de ce cercle vicieux qui a réduit d'un facteur sans ces sources-là. Nous avons fait quelques enquêtes de terrain, nous avons interviewé beaucoup de gens, parce que les solutions sont avec les gens. Et euh, ici, nous sommes là modestement pour témoigner des solutions que diverses organisations, diverses divers personnes, euh, les communautés, on commencera par les communautés, sont en train de mettre en place... Et je crois qu'en tant que communauté internationale, euh, c'est notre devoir moral, euh, humain et esthétique de les aider. Merci. En écoutant Joël, l'idée d'une fable est venue. Une fable à l'imitation de quelqu'un dont le don est tout à fait pertinent pour notre affaire. Puisque ça pourrait être l'imitation d'une femme de la fontaine. Alors en écoutant ce qu'a dit Joël, l'idée c'est très simple la source, la flaque et le désert. Merci. Merci à tous les deux. Ces mots très inspirants. Alors on va maintenant donc notre, notre conférence va s'organiser un petit peu en trois temps. Donc dans un premier temps, bien sûr, décrire ce qu'est le à que Jalon, parce que je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais euh, c'est important de se, de se repréciser ce territoire et ses enjeux surtout et euh, les dangers qui pèsent sur lui. Ensuite, on abordera ce qu'il existe aujourd'hui comme, euh, comme action de protection euh, dans, pour ce massif. Et puis ensuite, on, on parlera des plans d'action. Bon, on va essayer d'être très concret aujourd'hui euh, sur ces plans d'action. Euh, je vais donc laisser la parole à Sofiana Dabo, pour, euh, donc coordinateur pour la lignée de. Pour nous expliquer bah, quel, un petit peu une description de ce massif euh, et, puis, et puis des enjeux. Qui, qui Merci, Madame la Ministre. Merci à l'ensemble des participants à cette rencontre sur le massif du Fouta et, et le Fouta c'est la région nord de la République de Guinée. Elle est formée d'une chaîne de montagnes dont l'altitude varie entre 500 et 1500 mètres. Le point culminant, c'est le Mont-Roura, qui fait 1515 mètres d'altitude. C'est dans cette région que la plupart des grands fleuves de l'Afrique prennent leurs sources. Et cette région, est, elle est habitée par les agriculteurs et les éleveurs. La question centrale qui se pose aujourd'hui au niveau du Fouta-Dialogue concernant l'eau, c'est la qualité de l'eau et la quantité de l'eau. On a besoin de revenir sur la danse qui nous dit que l'eau c'est la vie. Partout nous avons l'eau, nous avons les, la végétation, nous avons la faune et la flore qui se développe, qui se maintient. Et plus l'eau se fait plus on se rend compte que les espèces qui étaient là, qui étaient considérées comme des espèces endémiques, font rares. Comment tout cela arrive? Dans une région où le, le grand fleuve comme le Sénégal. Là, comme le fleuve Gambie ou comme le grand affluent du fleuve euh, du, du Niger. Le Tekiso prennent leurs sources et, et d'autres petits fleuves. En Afrique, on pense souvent que les éleveurs sont nomades. Ce qui n'est pas le cas dans cette partie de la région de la Guinée où l'agriculture et l'élevage cohabitent parfaitement. Mais ce sont des éleveurs sédentaires. Et l'explosion de la population fait que les gens se rapprochent de plus en plus des sources d'eau. Pour répondre aux besoins de l'agriculture, aux, aux besoins de consommation quotidienne, de consommation humaine, mais aussi pour besoins, répondre aux besoins de élevages. En répondant à ces différentes demandes, on se rapproche de la soupe de fleuves, mais ils sont terribles et sur les soupe de fleuves. Et de plus en plus, on voit que la quantité d'eau diminue, mais l'espace de protection... Les des abords de fleuve aussi, c'est tout dégradé. cherche modifier modifie la biodiversité. Les espèces animales et végétales qui peuplaient cet environnement se font de plus en plus tard Donc, ceux qui ont connu les montagnes de foot avec les grandes chutes d'eau, aujourd'hui, à un moment de l'année, quand vous vous regardez, on voit que ces souffles ont presque taré et ces chutes d'eau se résument à quelques gouttes d'eau qui tombent. C'est un désastre. C'est désolant de voir ça. Et pour ceux qui ont connu il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est même une chute d'eau qui faisait la réputation de cette région de, de, de la Guinée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui La Guinée, c'est la du fleuve. Mais ceux qui sont à la base du fleuve, leur vie dépend en grande partie de nous. Donc, si nous, nous qui sommes à, à la du fleuve, nous ne sommes pas conscients de préserver ces différentes sources, nous ignorons que beaucoup de personnes à la base du fleuve dépendent de ça. On a vu lors des grandes sécheresses des années 70, côté Mali par exemple, qu'est-ce qui a été la première conséquence C'était l'immigration. Les populations riveraines, ces grands fleuves se sont déplacées, ils sont allés loin. Aujourd'hui, avec la construction des barrages, nous avons reçu à maîtriser à peu près la disponibilité de l'eau. Mais qu'est-ce qui arrive L'ensemblement est plus dans la place. Donc, même si l'eau revienne, on n'a plus la même quantité qu'auparavant. Le MB est en train de développer aujourd'hui un projet de navigation sur le fleuve. On nous a dit avant la période coloniale la période coloniale, le fleuve était navigable. Pourquoi il n'y l'est plus aujourd'hui Parce que le lit s'est ensablé, parce que les dispositions n'ont pas été prises à temps. Donc c'est une menace écologique. C'est un danger. Pas seulement pour la ville, mais pour ceux qui sont aussi à la du fleuve. Donc, le footage d'abord. Il y avait une préoccupation, non seulement pour préserver les sources, mais pour préserver l'écosystème. Cette partie de la Guinée a un micro-climat particulier. M. Duel a fait le tour avec nous. Quand vous êtes à la fin, vous, vous êtes à peu près, avec cette forêt de sapin, qu'on ne peut pas imaginer en Afrique, c'est un Vous avez toute une forêt de sapin qui, peut, un micro qui est très doux, qui est très doux, mais qui est toute menacé aujourd'hui. Alors, nous, du côté de la Guinée, qu'est-ce que nous voulons que les gens comprennent, que les gens comprennent aujourd'hui l'avenir des grands fleuves, aussi l'avenir des sources des fleuves. Ensemble, nous devons mobiliser nos actions, des énergies, des consciences, des formations autour de ce qui doit être entrepris dès maintenant pour restaurer cet écosystème. Ça demande beaucoup d'efforts. La population, les riverains des abords de fleuves, n'ont pas d'autres activités que l'élevage et l'agriculture. Plus la population croit, plus les besoins en débats d'eau et d'espace pour l'agriculture, pour l'élevage augmente. Donc de plus en plus, les gens se rapprochent des abords de feu. Ils nous interpellent tous de voir, chacun à son niveau, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour restaurer, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour amener cette population à prendre conscience, mais aussi à continuer leur activité sans être en conflit avec la nature. C'est ça la question que, que nous posons. Et nous demandons à l'ensemble des participants et de nourrir cette réflexion afin que des réponses urgentes soient trouvées pour préserver du du Pour l'introduction, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette présentation très claire des enjeux. Redites-nous combien de personnes dépendent en termes d'eau de, de, du massif On peut estimer la Guinée et ceux qui sont. Il bon, précise que le massif, ce n'est pas seulement sur le territoire, ce territoire guinéen, c'est cette chaîne des montagnes par la Guinée-Bissau, la Guinée, la Guinée et le Sénégal et le Mali. Donc, on peut estimer qu'il y a près de 300 personnes qui vivent et qui dépendent du massif. 300 millions de personnes. 300 millions de personnes. 300 millions. C'est pour ça qu'il me semblait important qu'on se redise ce chiffre-là avant d'aller plus loin dans, nos, dans notre conférence. Merci beaucoup en tout cas. Euh, on va redonner euh, la parole peut-être pour comprendre qu ce qu'il y a aujourd'hui euh, dans, euh, dans ce, dans ce territoire-là en termes d'action. Euh, Monsieur Boujon euh, de, de l'Agence française de développement, est-ce au niveau de, de votre institution, de ce que vous connaissez des programmes d'action, est-ce euh, voilà, que, est que vous pouvez nous en dire sur ce qu'il y a actuellement déjà en place Oui, merci beaucoup. Peut-être tout d'abord, je voudrais dire qu'en écoutant les différents intervenants, et, et M. Dabo notamment, qui parle de, de cette chaîne de montagne, qui est un espace partagé, euh, on est, il s'agit, cet objet, ce personnage, dirait Eric Orsena, je pense, euh, c'est un bien commun, c'est un, co un bien commun, euh, qui peut être traité économiquement comme tel, et vous connaissez peut-être euh, l'ouvrage des mineurs sur la tragédie des communs, qui lui a valu le prix Nobel en 2009, je crois que l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est comment on évite la tragédie du footajal en fait. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter euh, que la situation se dégrade euh, Monsieur labois a très bien décrit, je crois, toutes les pressions anthropiques qui pèsent sur, sur cet espace. Je crois qu'il y a un autre type de pression, également un second, ce sont les pressions, euh, les pressions liées à l'évolution euh, du climat. Et donc cet espace fait face à cette double pression qui amène une perturbation des régimes hydrologiques perturbations dont on connaît mal en fait les conséquences encore aujourd'hui. On ne sait pas comment elle se traduit sur euh, l'évaporation à travers les espèces végétales, comment elle se traduit euh, sur euh, les infiltrations dans le sol, comment elle se traduit sur le régime des nappes. Et Donc il y a un manque de connaissances sur les, sur les conséquences que vont avoir euh, ces évolutions. Alors à l'agence française de, de développement, comment, comment est-ce que nous, nous travaillons sur, euh, sur cet espace Vous le savez peut-être pour nous, les agences de bassins transfrontaliers sont des partenaires très importants de longue date. Nous appuyons l'OMVS depuis 40 ans à peu près, l'ABN depuis une vingtaine d'années déjà. Et donc, c'est notamment avec ces organismes transfrontaliers que nous travaillons. Actuellement, avec l'OMVS, nous avons un projet en cours qui s'appelle Screen. dont L'une des composantes inclut la mesure altimétrique, notamment avec des technologies spatiales. Euh, et donc il y a un enjeu de connaissance de cette ressource qui est extrêmement euh, important. On travaille euh, dans ce cadre-là avec un groupe de travail, plusieurs acteurs français, je sais que la CNR est là, qui fait partie de ce groupe, euh, l'IRD aussi, BRL. donc il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dessus avec le CNES. Et il y a d'ailleurs un satellite qui a été lancé à la fin de l'année dernière qui va nous permettre d'avoir une bien meilleure connaissance euh, des ressources en eau euh, grâce à la mesure atmosphérique spatiale. Donc, voilà. Il y a des évolutions sur la mesure et c'est vraiment un enjeu clé. Pour autant, il faut rappeler quand même que cette mesure et cette connaissance de la ressource, elle s'est dégradée, notamment sur le territoire africain, depuis un demi-siècle. Et que donc, au-delà des nouvelles technologies, c'est avant tout de mettre en place des moyens et des dispositifs humains qui permettent de maintenir des réseaux de mesures de qualité. Alors, au-delà des appuis en cours, il y a une nouvelle opération que nous avons lancée en ce début d'année 2023. C'est un projet qui s'appelle DINOBA. Ça signifie Dynamisation des organismes de bassins transfrontaliers en Afrique. Euh, L'ABN en sera un des bénéficiaires, l'OMVG également, donc euh, autant d'organismes qui travaillent sur la zone du foutage de Jalon. L'OMVS indirectement, mais l'OMVS nous l'appuions euh, déjà euh, actuellement. Et euh, justement l'idée de cette initiative, c'est de permettre du partage d'expériences entre les organismes de bassin. Et donc je crois qu'il y a avec, avec l'espace du foutage à Jalon, réellement un, un terrain d'application de cette coordination et de ce partage d'expériences tout, tout à fait pertinent. Je voudrais mentionner une autre initiative également que, que nous menons avec l'IRD, euh, l'Institut de Recherche pour le Développement, l'Institut français, euh, qui vise à mieux appréhender justement les perturbations du cycle de l'eau liées au changement climatique et aux pressions anthropiques, pas uniquement sur la zone du Fouta mais notamment sur cette zone et avec un focus particulier sur les têtes de bassin. Et Donc on espère avec ce travail de recherche d'avoir une meilleure compréhension euh, des conséquences finalement des évolutions que, que M. Dabo euh, décrivait. Nous avons des, aussi des initiatives plus ciblées. Nous allons euh, lancer cette année par exemple un, un, un appui euh, aux services météorologiques nationaux euh, de Guinée. Euh, C'est un projet en instruction pour renforcer cette météorologie nationale et afin qu'elle puisse produire des données également euh, plus fiables. Puis je terminerai peut-être avec un dernier exemple de projet. Euh, cette fois-ci, financé à travers notre guichet d'appui aux ONG. Et euh, nous allons euh, bientôt démarrer le financement d'un projet euh, d'appui à la Fédération euh, des paysans du Fouta dans le but de leur permettre de faire évoluer euh, leurs pratiques euh, agricoles euh, vers des pratiques plus durables, euh, qui préservent mieux les écosystèmes, euh, qui garantissent la souveraineté alimentaire et la nutrition euh, dans cet espace. Donc en fait, voilà, je pense qu'il y a plusieurs niveaux euh, auxquels il faut travailler, les niveaux institutionnels, internationaux, les niveaux nationaux, le niveau local avec les populations, euh, pour, euh, pour avoir un impact bénéfique sur, sur cet espace. Merci. Merci Madame la Ministre d'être avec, avec nous. Tous. Vous devez partir vers d'autres conférences, mais en, encore un grand merci pour votre merci. présence à nos côtés. Euh, euh, Peut-être peut-on euh, en profiter Je, je, je sais que l'ABN, euh, l'agence de bassin du Niger, est présente aujourd'hui. Est-ce que vous voulez réagir euh, sur ce qui est en place aujourd'hui dans le, dans le bassin Non <rire> je ne veux pas vous prendre au piège hein. c'est juste pour vous donner la parole ok, merci beaucoup d'abord vraiment je regrette parce que l'invitation je l'avais reçu qu'une demi-heure et, et, et par une bonne volonté et je dirais oui, le massif du protégé c'est tellement important pour l'ensemble des fleurs euh, qui coule euh, surtout de, de la Guinée vers l'intérieur euh, de, euh, de l'Afrique. Euh, Aujourd'hui, euh, la, la belle, euh, qui est composée de neuf pays, euh, sept de l'Afrique de l'Ouest et deux de l'Afrique centrale, euh, c'est une fleuve qui est alimentée euh, par la source. Et, et Dieu merci, en 2019, j'ai eu l'occasion d'aller jusqu'à la Terre des Sources. Mais malheureusement, il y a énormément de dégradations faites par le fait de l'homme, qui sont euh, les fabrications des briquettes, les coupes de bois, et euh, aussi l'exploitation euh, minière, surtout, euh, euh, l'exploitation euh, traditionnelle de l'or, l'ensemble de ces labrins, ils ont complètement dégradé les fleurs, ajouté à ce que euh, le représentant de l'Orge tout à l'heure, l'avait dit, euh, concernant l'ensemblement. Euh, euh, l'ensemble de ces euh, faits sont faits par l'homme, et en plus de ça, la nature, quand on était à ce place, c'était la première fois où on m'avait signalé qu'il faisait 38 degrés. Donc il y a l'effet de l'eau qui est entré et qui a accentué cette dégradation. Mais moi je dirais, ce n'est pas impossible. Si nous sommes résilients, ce n'est pas impossible d'arrêter cela et changer les temps. Et si on ne le change pas, je crois. C'est pas de 300 millions euh, d'âmes qui sont au niveau des massifs qui sont exposés Le fleuve Niger, le même, les révérends font à peu près 160 millions d'âmes. En plus, l'ensemble euh, des populations des neuf pays qui bénéficient de l'avantage de l'eau, qui est source de vie, si nous ne faisons pas vraiment activement une action en faveur de changer les données et refaire revivre euh, euh, le, le, le, le, euh, euh, le massif de photogénophe, euh, le risque ce serait euh, pour l'ensemble euh, de ces pays, pour l'ensemble de ces populations en Afrique. Et moi, je dirais, nous avons euh, euh, euh, un film très intéressant, je crois, sur le YouTube, même ça existe. Euh, euh, euh, on peut facilement le consulter, euh, titré Sauvons le fleuve Niger. Et on est aussi. Merci à vous, monsieur, pour la de l'autorité de bassin du Niger, la Bn. On va essayer d'éviter les acronymes pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais Eric Je voulais juste parler d'une expérience que j'ai euh, recommencé cinq fois. Prendre le bateau à Koulikouron et aller jusqu'à Gao. Et j'avais l'impression physique d'être dans un métier à tisser. un tisser entre le sud et le nord, entre la forêt, la savane et puis vers le désert, entre les populations, entre toutes les histoires. C'était vraiment une machine à tisser à créer de la solidarité. Et c'est des expériences humaines les plus profondes qui tissaient entre l'histoire et la géographie. Donc c'est ça aussi euh, qu'il faut sauver. Dans toutes les déchirures qui sont à l'œuvre, il y avait cette expérience-là. Et une des raisons pour laquelle je suis ici, c'est justement ça. Et C'était inclus par la musique. Ceux qui connaissent euh, Niafunke, et je me souviens de ces moments avec Ali Farca, et avec le violon ou la guitare et tout ça, et on, on chantait ce métier à tisser. Pardon pour ce souvenir personnel, mais tout ça n'est pas abstrait. Et si ça se déchire, je veux dire, il ne restera pas grand-chose de l'humanité. Pour moi, ce que j'ai vécu là, c'était un des cœurs de notre humanité. Pardonnez-moi d'être un peu ému, mais c'est un des moments les plus forts de ma vie. Merci. mis quelques photos aussi parce qu'on parlait d'être concret, donc ça nous permet de, de voir et d'illustrer de quoi on parle et on vous faisait référence à un film qu'on qu s'engage à diffuser, à mettre en ligne ensuite pour le mettre à disposition de tous ceux qui ont envie d'en savoir plus. Alors vous disiez tout à l'heure, euh, monsieur le secrétaire exécutif, que c'était possible, donc on va essayer d'aborder maintenant la, les solutions. Je vais laisser la parole à, à monsieur Ruet du Bridge Tank pour nous exposer les, les différentes pistes auxquelles on réfléchit. Collectivement. Merci Madame Gardette. J'ai un secret à vous confier. On n'est pas autour de cette table très impressionnante aux de lit. Madame Gardette et Monsieur s'appellent Sophie et Joël les uns les autres. Ce petit trait d'humour, pour revenir, les solutions sont de toute façon autour des gens, autour des réseaux, autour des liens dit. Je crois que le métier à tisser, comme évoqué Eric, est important. Monsieur le secrétaire exécutif, on était ensemble au forum de NACA, je suis que vous soyez ici. Euh, je crois que c'est par la répétition, par la conversation, la par la répétition de la conversation qu'on crée une conversation de long terme et qu'on amène des outils. Il y a quelques amis dans la salle aussi euh, que, que je citerai, que j'embarrasserai après, mais euh, et le fait qu'on se retrouve dans différents lieux est, est important. Moi je crois que cette conférence des Nations Unies qui nous réunit aujourd'hui est par ben, hasard. Elle arrive 46 ans après. Je crois que c'est le lieu aussi de se dire qu'il faut créer des coalitions. Les solutions existent. Les solutions, vous les avez, nous on les a vues, nous on a des passeurs d'idées ou des contrebandiers d'idées, j'expliquerai la différence après, mais les solutions, les vous les avez, elles existent. Moi je crois que l'enjeu aujourd'hui c'est de créer des plateformes, de créer une coalition, de créer... Alors, je ne sais pas si c'est une boucle WhatsApp, si mais je pense qu'il faut créer un réseau. Euh, qu'il faut dynamiser ce réseau. Il y a des outils institutionnels pour ça. Lionel euh, citait déjà la mise en commun entre différentes agences de bassins. La mise en commun des agences de bassins existe évidemment au niveau africain. Ça s'appelle ah, le réseau africain des organismes de bassins. Mais je crois qu'une des solutions, puisque Sophie nous parlait des solutions, des solutions qu'on a glanées sur le terrain en discussion avec les uns et les autres, avec vous toutes, avec vous tous, c'est d'associer autour euh, des organismes de bassin d'autres types d'acteurs. Alors je m'arrête parce qu'il y a deux temps. D'abord on dit autour des organismes de bassin. Ça déjà c'est assez original de mettre les organismes de bassin au centre du jeu. Parce que lorsqu'on parle d'eau, lorsqu'on parle de guerre de l'eau, souvent de paix de l'eau, toute une session hier on va pas à la refaire, mais souvent on parle d'hydrodiplomatie, on parle de diplomates, de juriste, et des... les organismes de bassins ne sont pas nécessairement encore au centre du jeu. À partir du moment où on parle d'une ressource, une ressource visant à cultiver, à faire revivre, à, à optimiser, à faire à partager, eh bien, les organismes de vaccins reviennent au Mais je pense que le rôle aussi des organismes de vaccins est de s'ouvrir, et ça, c'est la première solution, aux communautés, aux pluriel. Parce que, on l'a dit, d'abord l'a dit, les communautés sont extrêmement importantes. Ce qui fonctionnait euh, dans euh, le type... Euh, d'élevage qu'on euh, a au Fouta jalon avec une population peut-être 10 fois moindre il y a 100 ans, avec un cheptel bovin peut-être 100 fois moindre il y a 100 ans, ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est une question de densité. D'autres choses à la limite qui fonctionnaient, qu'on a oublié, comme euh, des mises en défense euh, des sources comme de la cultivation en 2001, comme des choses qu'on n'appelait pas de l'agroforesterie résiliente mais qui était de l'agroforesterie résiliente et sur lesquelles on a eu un effort collectif euh, pendant les dix dernières années pour mettre en place des catalogues de solutions de bonnes pratiques qui, qui existent dans différents endroits du Sahel et bien doivent revivre et bien qui donc mieux que les communautés que les populations pourront faire la part des choses entre des mesures traditionnelles qu'il faut faire évoluer et d'autres mesures traditionnelles qu'il faut faire revivre et ça je crois... Euh, intimement que les organismes de bassins peuvent avoir de ça. Je crois que ça c'est une des premières solutions, il y en a plusieurs, je ne vais pas les je ne vais pas faire un, un enjeu, mais je voudrais mentionner une deuxième, euh, parce que beaucoup de choses ont été dites hein, par les uns et les autres. Euh, moi je crois beaucoup, nous sommes au XXIe siècle, en l'entrepreneuriat technologique local. Je parlais tout à l'heure, de bandier d'idées ou passeur d'idées, la différence entre un contrebandier et un passeur, c'est que le passeur cite ses sources. Alors, c'est là où je vais embarrasser euh, mon jeune frère euh, Souleymane Travé, euh, puisque, à notre avis, de ce qu'on a vu dans la sous-région dans son sous ensemble, aujourd'hui, les jeunes qui sont formés, euh, qui vont faire un certain nombre d'universités, l'université à par exemple, ont besoin de trouver des emplois. On l'a dit, à l'inverse, nous, on a besoin de système, nous, communautés euh, nous, et qui veulent sauver de avons besoin de données, les données sont à la fois mais les données viennent aussi du sol. Il y a besoin de systèmes qu'on fait vivre, qu'on exploite au qu niveau du sol, qu'on met en interaction, Et bien, quoi de mieux que des incubateurs ou jeunes entrepreneurs qui ont été formés dans le capital, qui reviennent sur le terrain et qui font vivre ces données. Ces données sont très importantes et je m'en arrêterai là pour une dernière chose. On a peu parlé de finances. Voilà. On a parlé implicitement parce que ce que vous faites, ce que vous faites, euh, mesdames et Messieurs, dans euh, les euh, différents organismes de bassin, dans le gouvernement, je salue aussi la présence de la, la chef de cabinet M. le ministre, eh bien, ça nécessite des financements. Oui, des financements projets. Il y a une réflexion collective aujourd'hui sur une autre forme de finance, qui soit la finance par obligations vertes et bleues. Je discutais avec l'une euh, des dirigeants de la Banque mondiale à la début de cette conférence qui disait cette finance là c'est pas des projets c'est pas un ensemble de projets, c'est même pas des programmes qui agrègent des projets, c'est un changement transformationnel qui passe à l'échelle ce changement transformationnel qui passe à l'échelle a besoin de données les investisseurs ont besoin de savoir pourquoi ils mettent de l'argent sur des systèmes complexes diffus etc. sur lesquels on a besoin de construire un système de données et cette transformation et l'appui à ce système de données ce sont les personnes donc quand on dit les communautés, les communautés c'est des décennies qu'on fait du développement et qu'on fait du monde du développement que quand on implique les communautés. Et je crois qu'il y a une communauté qu aujourd'hui qui est importante à impliquer, ce sont les jeunes diplômés qui ont envie de retourner sur le terrain et de se battre pour leurs euh, ressources naturelles. Voilà. Merci. Merci Joël. Monsieur Dabo, voulez agir Oui, et merci madame. Et comme l'a dit Monsieur Joël, les solutions existent. Mais les solutions doivent être adaptées. Et c'est pourquoi l'OMBS en collaboration avec euh, la Guinée et les autres États, a décidé de mettre en place un observatoire du massif du Foucaguero. Et, et pourquoi je dis que les solutions doivent être adaptées Il faut d'abord observer, voir dans quel sens nous évoluons. La dégradation, la variation de la biodiversité dans cet espace. Observer et analyser, analyser et agir. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel ici à tous ceux qui sont présents. Et si nous voulons vraiment que les actions que nous proposerons dans un futur proche soient adaptées, nous devons soutenir l'Observatoire, qui sera un centre de recherche et de réflexion, mais qui va collecter les données nécessaires à l'évolution du massif. Agir. Nous devons agir pour restaurer. Ça demande des moyens, ça demande des renforcements des capacités. Nous devons agir aussi pour aider la communauté à sa reconversion soit vers d'autres activités, et, qui, et des activités qui auront moins d'impact sur l'écosystème du massif, ou à moderniser les activités qui sont actuellement entreprises par la population locale. Au lieu que ne soit une agriculture extensive, on peut faire des périmètres aménagés ou clôturés, où le bétail peut être maintenu, mais aussi où le même sol peut être utilisé. Plusieurs années, au lieu d'aller d'année en année vers des nouvelles terres pour les besoins agricoles. Donc, les solutions, certes elles existent, mais les solutions doivent être repensées pour être adaptées, sinon on va toujours continuer à agir alors qu'on n'a pas suffisamment de données pour agir correctement. C'est pourquoi il faut soutenir l'action de l'OMS pour rendre opérationnel et surtout très utile l'observatoire qui sera bientôt opérationnel. Merci madame. Merci beaucoup. Euh, donc les solutions sont possibles, elles doivent être adaptées. Euh, Eric y Moi, je, mon métier, c'est les mots. La <rire> sensibilité vient des mots. J'ai entendu observatoire. Moi, quand j'entends observatoire, c'est pour voir au loin, avec des télescopes. Il y a une sorte de dérive un peu de notre esprit. On est plus curieux du lointain que de ce qui est très proche. Qui s'intéresse euh, au sol alors qu'on mobilise des milliards pour aller s'installer sur ce caillou ridicule qui s'appelle Mars Donc s'il y avait une première résolution qui pouvait sortir de notre réunion, c'est oui à l'observatoire. Bien sûr, oui à l'observatoire. Monsieur Goujon, vous, euh, euh, vous vouliez réagir à, sur ce euh, qui a été proposé sur le plan d'action Oui, peut-être sur deux trois idées en avant, merci. Euh, Certes, observatoire, effectivement, une initiative très intéressante. D'ailleurs, on, on avait failli appuyer dans le cadre de, du projet en cours. Et puis finalement, le, la a priorisé d'autres thèmes d'appui, notamment le suivi de l'orpaillage qui a été évoqué comme un, une pratique extrêmement impactante hein, sur, sur les bassins. Euh, non, peut-être pour réagir à ce que disait Joël sur euh, mettre les OBT et les organismes de bassin au centre. Euh, oui, sans doute, vous l'avez compris, c'est ainsi que nous travaillons euh, euh, à l'AFD. Pas seulement, j'ai envie de dire. Hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir une gouvernance à différents niveaux. Les OBT doivent effectivement jouer un rôle important là-dedans. Les États aussi, euh, les communautés économiques euh, sous-régionales ont sans doute un rôle pour un, un espace d'une telle importance économique. Euh, à jouer. Donc, euh, voilà, je pense que c'est à tous les niveaux qu'on on peut travailler. Voilà. Alors, euh, on pourrait peut-être compléter l'objectif de la manière suivante. J'ai été reçu il y a 15 jours par le ministre de l'Éducation nationale qui m'a dit comment sensibiliser français, comment sensibiliser les jeunes, les plus jeunes, c'est-à-dire jusqu'à 10 ans, 11 ans, aux questions environnementales. Le réchauffement, tout ça, c'est un peu abstrait pour eux. Je lui ai dit, c'est très simple. Tu fais adopter 200 mètres de rivière par une classe. On adopte bien des animaux, ou est-ce qu'on n'adopterait pas un être vivant qui est une rivière En liaison avec le fils de la biodiversité, etc. Et il se trouve que j'ai été hier, sollicité par l'UNICEF avec qui j'ai fait beaucoup de missions euh, il y a quelques temps pour euh, animer un, un, un jury et euh, donc le principe en France de faire adopter par des classes des petits morceaux de rivière ça va se développer pourquoi ne pas avoir grâce à l'UNICEF une sorte à la fois d'adoption et de jumelage. Et bon, on leur ferait échanger comme ça des expériences. Et moi, je suis vraiment dans la possibilité de faire venir des petits euh, enfants du foutard chez moi en Bretagne et faire venir des petits bretons dans le foutard pour échanger. Et pourquoi, pourquoi tout ça Parce que moi, je pense qu'on ne réussit. Que s'il y a des histoires, que s'il était une fois, et qu'on apprend dès le début que euh, s'ils protègent la source, ils se protègent eux-mêmes. Et moi j'adorerais étant prof, je suis sans arrêt dans les classes, et souvent les plus petits, en disant « qu'est-ce qu'une source ?» Eh bien j'ai la réponse, une source c'est toi. Merci. Ben C'est une proposition d'action, en tout cas concrète, <rire> à mettre en place, au-delà de tout ce qu'on a dit, donc de ces solutions adaptées en lien avec les communautés locales, les jeunes entrepreneurs, incubateurs locaux, la data, euh, la coopération au niveau du bassin et au niveau international aussi, avec les, les populations. Est-ce que euh, vous aviez, euh, Monsieur euh, Dabo, de, pour voilà, est-ce que vous voyez autre chose Il y a l'Observatoire à, à soutenir. Est-ce que pour vous, il y a, a d'autres choses à à mettre en place dans ce plan d'action global. Oui, il y a des activités qui sont déjà entreprises par le dans le cadre d'un programme que nous avons fait le Bégi, la coordonnée c'est là, c'est la vie du Il y a beaucoup d'actions qui sont entreprises dans le FUTA, dans le bassin du fleuve Sénégal, mais côté Guinée, dans le FUTA. Et les actions concourent à ah, un. Agir sur la qualité de l'eau. que Nous avons fait beaucoup d'émissions, beaucoup d'études. Mais quand on prend les différents segments qui ont composé ce programme, c'est absolument... de il y a des aménagements hydroagricoles, les périmètres irrigués et clôturés sécurisés, qui sédentarisent la population. Il y a des actions liées à et liées à la pêche. La pêche continentale, à un moment donné, a été négligée. Aujourd'hui, nous sommes en train de réhabiliter. Il y a des débarcadères qui sont là, il y a des stands piscicoles, il y a des marques qui sont réhabilitées. Et ce sont des activités pour une activité de revenus qui permet à la population de se convertir. Et au lieu d'aller d'année en année vers les mers arables, mais au moins avoir deux sources de revenus. C'est très important. La lutte contre la maladie tropicale négligée, la lutte contre la maladie liée à l'eau, ont été menées pendant plusieurs années par l'OMS dans la Ces actions ne doivent pas s'arrêter, doivent se tenir et continuer. Malheureusement, ces programmes sont étalés sur un certain nombre d'années. Le programme qui est en cours va prendre fin bientôt a besoin d'autres solutions, d'autres appuis pour continuer à avoir des actions utiles et dont les effets sont visibles sur le terrain pour ne pas que ces populations désespèrent. Ce que que des c'est de commencer et puis ça été à mes chemin et que les gens reviennent à l'activité initiale. Et les efforts seront inhibés. Voilà. Merci. Très bien. À la fois assurer la durabilité aussi économique et sociale des, des mesures à prendre. Joël, vous... Oui, oui, je voudrais simplement, pour m'en dire, prouver ce que dit Davo. C'est vrai que ces programmes, on les a vus, on a sur le terrain, le par la Banque mondiale, entre autres, on a vu les paroles on a vu tout ça. Ça permet de renforcer une idée qui est très importante aussi pour celles et ceux qui ne sont pas la pour le moment, c'est qu'il ne faut pas, en effet, opposer le développement socio-économique humain à la nature et à l'environnement. Euh, il ne faut pas avoir une vision malthusienne. Le footage avant ce peuple continuera de se peupler. Il ne faut pas euh, être malthusien. Il ne faut pas appeler ou imaginer que l'exode rural euh, simplifierait les choses pour créer des problèmes. Non. Euh, je, je pense que c'est très important ce qu'on disait de voir quelles sont les pratiques fonctionner Les pratiques qui doivent évoluer, les pratiques qu'il faut refaire honnête, et puis comment créer de l'emploi. Et c'est vrai que moi j'ai insisté sur la création d'emplois d'accompagnement le pour les jeunes diplômés, pour les jeunes moins diplômés, ou pour de toute façon, au sein des populations, des familles, etc. La de la génération d'activités de, de, euh, économiques autour de la ressource, autour d'une gestion durable de la ressource, euh, est très importante. Et autour également d'une ressource, Eric parlait du sol. Euh, les sols s'appauvrissent aussi dans les questions de changement climatique l'agriculture, une agriculture bien pensée peut réenrichir les sols on peut faire deux choses, on peut fixer du carbone moi j'ai eu la chance d'avoir une discussion avec le président, Jusufu, président Marado, du Niger euh, qui est un scientifique de formation et qui me disait dans les CDN, dans les contributions déterminées nationales euh, on n'implique pas la science Local. Eh bien, nous dans la CDM du Niger, Mathilde, on a appliqué des résultats de recherche sur la capacité des sols à intégrer du carbone. On a des équations, des modèles qu'on appelle pan-tropicaux, qui étant pour l'ensemble des tropiques, évidemment, ne marchent pour aucun pays. Et eh bien, le Niger a ses propres modèles et intégré ça dans la CDM. Et eh bien, je pense que ça c'est un travail important. Ça permet de voir que ces écosystèmes ont aussi une contribution à l'environnement global. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Les sols ne sont pas simplement faits pour carbone. les sols eux-mêmes sont vivants. Il y a une faune, une microfaune, une, une microbiote, Eric pourrait nous en parler avec passion, je pense qu'il va le faire, euh, dans ces sols. Et là aussi, de régénérer ces sols permet aussi de fixer l'eau, euh, permet aussi euh, que, que, que reposent les sols. Enfin, il y a tout un cycle annuel, et ça, c'est très lié à l'activité euh, que les populations, que les communautés locales. Donc moi, je milite pour faire court, sur un pays qu'on en est au quoi, 2 ou 3 déjà Alors sans doute pour un Pégir 3, mais un Pégir 3 qui serait, euh, qui serait très très musclé en biochimie des sols, euh, en intégration euh, de la facilité des sols, à fixer, oui, qui serait vraiment, euh, qui essaye d'aller le plus loin possible dans l'agroforesterie durable, l'agriculture durable et résiliente, et puis euh, dans la régénération. Euh, dans la régénération des sols et des, des, des, des solutions fondées sur la nature. Et là, ça, ce serait un pégyre euh, scientifique et tourné vers les populations. Alors, monsieur Boulot, vous voulez aller à ah, euh, monsieur le secrétaire euh, Merci beaucoup. Donc, euh, je commence par une anecdote hein, pour dire qu'il est nécessaire toujours de prendre en compte euh, les habits de la population locale. Peut-être que la solution commence par là. Euh, il y a trentaine d'années, euh, j'ai fait un jardin au bord des fleurs, au Tchad. Et j'ai construit une chambre. Et le chef de village à côté, il est venu me voir pour dire qu'il a voulu mettre ses chèvres dedans. Moi, j'ai dit, mais pourquoi vous vous moquez de moi Il m'a dit, non, non, je voulais vous aider. Comment Il m'a dit, si je mets les chèvres dedans, et après une semaine, tu n'auras pas de termites dans ta chambre. J'ai dit, fais truc. <rire> et il l'a fait, et effectivement, après ça, on a mis une couche de sable, et après je pas eu de thermique. Lazare a voulu que la montre tourne et que je passe à l'éducation nationale, et j'étais dans une zone, étant ministre de l'éducation nationale, je suis parti dans la zone où il y a vraiment tellement de thermique, peut-être ceux qui connaissent le Tchad, surtout les les, pays, les parents d'élèves et les, les, les enseignants, ils m'ont dit, Bon, vraiment, nous avons des difficultés parce qu'à l'époque, nous faisons les tables-bancs, les, tables les, les, les pieds-là en bois. Donc moi, je lui ai dit, mais comment Vous êtes des paysans oui, hum, nous sommes des paysans. Mais je dit, mais ça, c'est quoi Ça, c'est très simple. Faites sortir les tables-bancs et faites... Dormir vos chèvres à l'intérieur, <rire> pendant une semaine ou trois jours, chaque nuit, chaque à, à la fin de l'école, il faut mettre les chèvres dedans. Et ils ont, ils ont mis ça, et deux semaines après, ils m'ont écrit pour me remercier et dire que vraiment la, la, la, la, la, la, la, la, la méthode-là a bien passé. Donc il est nécessaire vraiment qu'on commence d'abord par la population. L'observatoire, c'est déjà une bonne chose. Mais on doit poser à la population. Voilà, vous voyez qu'il y a une diminution, il y a une augmentation des chaleur, il y a la déforestation. Comment on va faire pour régénérer Et je crois certainement qu'ils vont nous aider, comme ils viennent de le dire, par des solutions locales qui seront très intéressantes. Voilà. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Excusez-moi. Allez, bon Ça marche Ça marche Oui. oui. Je voudrais juste attirer notre attention sur l'intégration régionale. En matière d'observatoire, plusieurs observatoires, je pense, vont faire de nous comment Il existe déjà un observatoire sur le massif du footage à l'eau régional. Et créé par notre organisation commune qui est la CDA. Quel est le rôle que la synergie qui doit exister entre cet observatoire qui existe et le nouveau observatoire qu'on voudrait mettre en place? C'est juste dans le cadre et le massif du Poutage Allant draine sept fleuves partagée en Afrique de l'Ouest. Et je pense que si nous voudrons. Agir. Essayons d'agir de manière intégrée et essayons d'amener un impact significatif pour la survie de cette partie importante de l'Afrique de l'Ouest. C'est juste ce que je voudrais attirer l'attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, monsieur, bonjour. <rire> Merci beaucoup. Non, je veux très rapidement peut-être... Réfléchissez à des idées pour, pour compléter le plan d'action proposé par, par Joël Ruet. Il me semble que l'espace du, du foot à jalon, comment favoriser finalement la, la, la transition des pratiques actuelles et notamment des pratiques agricoles vers des démarches plus durables qui bénéficieront à l'ensemble du bassin. Il y a des outils, notamment ceux qu'on appelle les fonds pour l'eau, qui peuvent être intéressants, je pense, dans le contexte du foot à jalon. Euh, ce sont en fait ces fonds pour l'eau, euh, Water Funds en anglais, euh, des outils ce sont des, qui mettent en place des paiements pour services environnementaux et qui donc euh, visent à, à accompagner euh, la, la, la transition vers des démarches plus durables par une rémunération euh, des bénéficiaires de ces évolutions des pratiques qui sont généralement les populations euh, à l'aval. Euh, et Je crois que ça peut être intéressant. Euh, ça suppose bien sûr qu'il euh, y ait des ressources économiques Laval euh, suffisamment important pour pouvoir euh, bénéficier de ces modifications et, et les appuyer et donc je pense que c'est le point à vérifier finalement quels sont les utilisateurs qui ont tout à gagner dans cette amélioration des pratiques. Je pense quand même qu'il y a euh, à la fois parmi les villes qui ont un certain nombre de, de ressources propres et parmi euh, le tissu euh, industriel euh, des acteurs euh, qui ont tout à gagner à ce changement de pratique et qui pourraient l'accompagner. Alors, question subsidiaire sur les, les accords de conversion de dette. Je pense que c'est aussi une souhaite On ne pas hein. j'ai officiellement la Alors, Sur les conversions de, ah, euh, avez... de dette ou sur les CDS Sur les CVS, c les euh, les outils de financement euh... ah, Je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Euh, de, de, de, de, de, de sur les, les financements, euh, des financements sur euh, objectifs écosystémiques atteints qui soient mobilisés à partir d'accords de, de conversion de remboursement de dette. C'est-à-dire lorsqu'un euh, pays rembourse sa dette, la dette ne revient pas ailleurs, mais réinvestit pour euh, le résultat écosystémiques. Donc, donc l'AFD le, le meilleur passaudable. Oui, effectivement. c'est des projets de sont Qu'on appelle des contrats de désendettement, euh, non. Non. Ça peut être un outil, euh, c'est pas, pas celui qui aurait ma préférence, car on recourt généralement à ces outils quand les États se retrouvent en situation d'incapacité de rembourser leurs dettes. Donc ça n'est quand même pas très vertueux, euh, et je, je préfère qu'on trouve des solutions de financement pérennes plutôt que des solutions de, de gestion de crise pour répondre à un problème de, de long terme. Et justement, au niveau des financements, donc vous avez parlé de tout ce qui était services pour paiement environnementaux, il y a eu... Il y a d'autres fonds à mobiliser ou d'autres choses à mobiliser pour épauler un programme d'action qu'on a vu était assez ambitieux. Au-delà de ces, ces, ces solutions intégrées, pérennes, durables qui profiteraient directement de, aux populations, est-ce qu'il y a d'autres mécanismes à aller mobiliser, d'autres outils D'autres outils, d'autres acteurs en tout cas. Euh, je pense. Hein, euh, je discutais hier avec la responsable de la fondation Coca-Cola, par exemple. Une fondation euh, donc américaine, bien sûr qui investit plus de 200 millions d'euros par an, notamment sur ces sujets. On se retrouve parce qu'on travaille les uns et les autres avec The Nature Conservancy, une structure qui travaille sur ces sujets avec laquelle on a, a copublié un ouvrage sur la mise en place de solutions fondées sur la nature au niveau des bassins versants. Donc je pense qu'il y a le tissu privé, aussi bien des petits industriels qui ont, qui ont des bénéfices en tirer, mais aussi peut-être de, de plus grands groupes qui, en outre, auront une sensibilité accrue à ces sujets et qui sont susceptibles d'y apporter plus de, plus de ressources. Très bien. Vous nous laisserez ces coordonnées à cette personne de la fondation. <rire> Merci beaucoup. Euh, euh, Eric, pour euh, Alors, conclure peut-être euh, Conclure, j'en sais rien, mais il y a une urgence. Donc urgence, ça veut dire mmh. calendrier. Ça veut dire euh, qu'on se donne rendez-vous, et je ne sais pas qui pourrait suivre ça, bien sûr, au oui. ou n'importe quelle autre instance. Donc, on se donne un rendez-vous précis dans un an en disant, est-ce que ça a avancé Est-ce que l'urgence est là. Premièrement. Deuxièmement, ce qui me frappe, c'est que il y a des tas de solutions possibles, mais on ne les connaît pas. Donc, il euh, y a une sorte de nécessité d'avoir, je ne sais pas comment on appelle ça, une plateforme ou un catalogue de possibles qui soit mis à disposition les autres l'ont fait, pourquoi pas moi pourquoi pas c'est une morale c'est une exploration c'est le titre d'un bateau pourquoi pas moi ils l'ont fait, allons-y ça c'est la deuxième chose donc premièrement un calendrier, deuxièmement un pourquoi, un pourquoi pas et troisièmement moi ce qui me frappe c'est qu'il faut euh, relancer le récit moi, j'ai déjà deux femmes qui m'ont été suggérées. Euh, la source, la flaque et le désert. Ensuite, euh, la chèvre et le thermite. Donc, euh, moi, je suis prêt à participer à, à l'ouverture d'une agence de griots du Nord et du Sud qui raconte euh, l'avenir euh, euh, de, du football et qui pourrait s'appeler la source. Et tous les droits d'auteur seraient reversés aux communautés impliquées dans les nouvelles actions. C'est ce genre de choses qu'il faut faire. Comme on a essayé de faire en Amazonie, euh, à Manaus ça ne marche pas parce que le gouverneur est bolsonariste, mais on va retrouver un gouverneur Abdelham Nucara à l'embouchure. Donc vous voyez ces questions-là, c'est-à-dire que leur dire à tous les âges que c'est possible. Parce que je voudrais finir là-dessus, mais pour moi, c'est ma, ma conviction absolue c'est que le possible est une chevalerie. Merci. Merci beaucoup, Eric. Donc les solutions sont possibles, il y en a, elles sont diverses, et euh, il y a l'urgence à agir. C'est en tout cas ce qui est à retenir de, de toute cette, euh, cet après-midi. Enfin, cette, cette conférence, je tiens à remercier pour... pour, pour, pour... Oui, pardon. Je voulais faire une précision. Oui. C'est à l'attention de nos collègues de, de, de, de l'autorité du bassin du Niger. En réalité, il n'existe pas des observateurs. Il existe un seul. Mm. Le projet a été muré, développé par euh, le, comme, la CDAO, la communauté économique des Afriques de l'Est, après qu'il a transféré au niveau des BAEPS. Donc, il y a un document officiel qui transfère la compétence l'observatoire de la CDAO vers le LBS. Donc il est essentiel l'observatoire, Merci. Merci. Alors j'ai une autre suggestion plus large pour l'ONU. C'est comme on se rend compte que la table du Conseil de sécurité a tendance à branler un petit peu ces derniers temps, c'est peut-être qu'il y a des termites. Donc tenter la solution des chèvres au conseil de sécurité. Bon, vous venez d'assister à la seule conférence qui parle du chef et nous termine euh, ça change de mot, c'est bien. Merci à vous, à vous quatre, et merci à, à l'ONU de nous avoir accueillis. Encore une fois, un grand merci à l'État qui a rendu cette, cette conférence possible, ce side event possible, à la France également, et puis à nos, à nos, tous nos intervenants de l'AFD, de l'OMVS, de The Bridgestone, d'IAGF, à, à nos amis qui se sont joints aussi d'autorité de bassin, et puis à nos partenaires qui, qui ont été aussi à nos côtés, à savoir le, le partenariat français pour l'eau, le RIOB, Water Hub également à, à Genève. Donc merci à tout le monde. Et, et j'ai encore euh, une conclusion. Vous ah, J'ai fait beaucoup de conclusions. Deux prix Nobel. Le prix Nobel de la paix à l'OMDS et le prix Nobel de médecine à la chaîne. Merci à tous